Salut, c'est Adjoa. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un peu de compréhension orale. Il s'agit d'une vidéo qui vous aidera, j'espère, à améliorer votre vocabulaire. Et c'est parti! Je suis revenue de mon jogging hebdomadaire. Le plaisir n'est pas seulement dans l'effort, la transpiration, les tentations d'abandon vaincues à différentes étapes, notamment après les 15 premières minutes, puis la première heure venue, mais c'est surtout dans l'observation de la nature en ce jour baigné de soleil au ciel bleu-azur brillant et lisse. Je me suis d'abord intéressé à tout ce qui scintille des effets produits par les reflets du soleil. Sur le chemin asphalté, de petits grains de sable incrustés dans le goudron comme de petites étoiles. Dans la rue, les baies vitrées éblouissent tout comme les carrosseries et vitres des automobiles ou les toits des immeubles. Sur la pelouse d'un verre propre et luisant se pressent des crocus violets et des pâquerettes blanches aux boutons dorés. Mais le spectacle de son et de lumière le plus beau est donné par la surface huilée des eaux du canal et de la rivière qui traverse la ville. Un concert unit le chant des oiseaux au bavardage des promeneurs et des nageurs que ponctuent les aboiements d'un chien ainsi que le murmure mélodieux de l'eau la deuxième chose qui a occupé mon esprit et m'a procuré du plaisir c'est la texture des écorces on y voit des craquelures comme elles sont imprimées parfois dans les motifs des pagnes africains certains troncs d'arbres comme des femmes portent une grossesse de plusieurs mois ou un bébé Attaché au dos comme une femme africaine. C'est dans ce monde-là, grouillant d'une vie insoupçonnée, que j'étais plongé pendant mes deux heures de jogging. Je n'étais donc pas solitaire, c'est aussi là mon plaisir, vivre deux heures avec ces êtres, créatures de Dieu.